Bye. Uh -huh. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir la tablette Ulephone Armor Pad, une tablette robuste idéale pour les aventuriers, les enfants et les seniors. Elle tourne sur Android 12, elle propose une batterie de 7650 mAh, 4Go de RAM, son go de ROM, plus de la micro SD. Et en plus, elle est résistante à l'eau et au choc avec une certification IP68 et IP69. Tu peux faire des photos, tu peux faire des vidéos, elle a une bonne batterie, une bonne charge, un processeur suffisant, encore une fois. La tablette propose également kit space YouTube kit et un mode enfant. On a également un mode senior avec le simple mode avec des gros icônes, bah pour soi, pour les personnes âgées, pour ceux qui utilisent avec des gants. Les baroudeurs ont bien aimant toute la boîte à outils qui leur va bien. Ne manquez pas notre review complète sur GLG Review en français, et moi je donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.